Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, extrêmement content de vous savoir connecté ce soir. Je vois beaucoup de noms qui me sont familiers là, qui apparaissent. Donc euh, avant qu'on engage quoi que ce soit, permettez-moi d'aller guider sur ma page Facebook, d'ajuster le son comme vous aimez bien, avant qu'on ne commence cette discussion. Voilà. Voilà, est-ce que là vous m'entendez bien Est-ce que le son il est bon, chers amis Je vois HN Prod qui est là, à qui je passe bien entendu un salut. Bonsoir à toi, HN Prod. Je salue euh, MSiste Vero qui est là. Bonsoir à toi, Vero. Bonsoir alors, content de te voir. Je vois Angoua Ekele. Bonsoir à toi, Angoua Ekele. Je vois la plupart. Il y a beaucoup de noms qui n'apparaissent pas. Donc, n'hésitez pas à faire des partages, hein, chers amis. Vous savez, c'est comme ça qu'on se soutient entre nous. Faisons des petits partages. Le live que je vais faire aujourd'hui va s'inscrire dans un sens qui sera peut-être pour vous nouveau. Euh, ce sera une façon de présenter la culture Bamileke. Voilà. Donc, je me rends compte, hein, je me suis rendu compte ce soir, quand j'étais dans mes, mes mapanes, comme on dit souvent, que le peuple. Bamilke, ne donne pas autant de voix à sa culture. Je me rends compte que la plupart des amoureux des bamilké eux-mêmes ne donnent pas suffisamment d'écho à leur tradition. Alors, puisque c'est notre devoir, d'une façon ou d'une autre, on a été nantis de ce, de ce travail-là, et je me dis, tant qu'à faire, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, tant qu'on échange avec vous, à l'époque, je me rappelle, dans les années 1999-1998-1999, euh, on faisait les louanges de la, du multimédia. On faisait les louanges de l'Internet, de l'ordinateur. C'était un mythe pour beaucoup de personnes. Beaucoup ne comprenaient pas ce que ça signifiait les réseaux sociaux et tout. On nous parlait, donc, avec l'avènement d'Internet, d'un village planétaire. On entendait ça sur tous les plateaux télévisés. La plupart des intellectuels qui faisaient des ouvrages nous parlaient toujours d'un village planétaire. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec ce village planétaire. Forcément, avec l'Internet, vous comprenez exactement mieux le sens de cette locution verbale. Vous comprenez clairement, quand on parle de village planétaire, ça veut dire que moi, Stevie Sam, de mon salon, hein, de mon salon feutré, <rire> je serai à mesure de me connecter avec tout le monde entier. Je serai à mesure, en fonction de vos partages, de changer, de discuter avec la plupart des personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Il suffirait pour ceci juste que ceux-là soient connectés ou que celles-là soient connectées. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et les derniers événements, ça veut dire ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux sociaux, m'ont amené à réfléchir. Et dans cette réflexion, je me suis dit, il faudrait que dans ce « café naum, que j'essaie un peu à mon niveau d'apporter une certaine complétude en revenant un peu sur la tradition bamleke pour qu'on comprenne exactement ce que c'est que le peuple bamleke il y a beaucoup d'insultes qui apparaissent chaque jour, chaque mois disons chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et ça ne fait que se répéter on tombe dans ce qu'on appelle l'ultime perpétuation de l'ignorance et je me dis que le choix du mot ignorance ici si n'est pas par hasard, c'est un choix totalement conscient parce que la plupart des personnes qui se mettent à insulter les Bamilkés, ce sont des personnes qui n'ont rien compris. Pas au peuple Bamilké, pas à la culture Bamilké, mais ils n'ont rien compris à l'Afrique. Et c'est tellement amusant parce qu'aujourd'hui, j'étais tellement <rire> un peu moqueur et titillant sur les bords que je suis tombé sur une publication sur Facebook de quelqu'un qui disait que le tissu traditionnel de ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous le Noun, ça veut dire le tissu de la partie de Fumban, hein, consensuellement défini autour de ce qu'on appelle les Bamoun, serait un tissu qui appartiendrait de façon initiale à la culture Bamoun, initiée par le Rwandjoya, ce qui est un fantasme, une masturbation totalement hérétique et folle. Parce que cela démontre encore de ce que la plupart d'entre nous qui nous battons en Europe, on dit en Europe tout le temps, on est contre le racisme, on est contre euh, l'hégémonie de la culture des blancs contre les noirs, sur les noirs. on dit qu'on est contre ci, on est contre ça, on est contre la France, Afrique, on est contre ci, on est, on est contre tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans toutes ces revendications, on n'a même pas compris qui nous, qui nous étions nous-mêmes je vais donc vous dire, la première déclaration de cette vidéo ce soir, c'est que tout panafricaniste, tout panafricaniste averti, qui sait pourquoi il se bat, qui a eu ne serait-ce qu'une minute à accorder aux travaux qui ont été mis sur pied, réalisés par ses prédécesseurs. Je parle de Tchèques Antadiop, je parle des personnes, beaucoup ne le, conna ne le connaîtront pas, ceux qui sont dans les cimes même de la recherche de la valorisation de la culture africaine le sauront. il s'agit de Tautep, il s'agit de la grande bibliothèque d'Alexandrie qui a été brûlée, il s'agit de l'histoire gréco-romaine, l'histoire des dieux européens, l'histoire des dieux africains, l'histoire des traditions africaines, l'histoire des grands royaumes de l'Afrique. Et ces histoires-là échappent à beaucoup de personnes. C'est pour ça que dans notre volonté de changer le Cameroun, de changer le monde en général, Beaucoup parmi nous n'ont pas pris le temps d'aller aux sources et de chercher exactement le justificatif de ce pourquoi ils veulent changer le monde. C'est une pulsion. Une pulsion, c'est toute chose qui est émotionnelle, qui émane en vous, qui vous amène à vouloir quelque chose que vous n'avez pas. C'est une attirance. C'est en quelque sorte pour ceux-là qui sont dans le domaine de la métaphysique, c'est un appel de nos ancêtres. À travers votre volonté de changer le monde, à travers votre volonté de refuser le statu quo qui existe, de vouloir accepter que le blanc est votre maître, à travers votre volonté de négativer, votre abnégation à refuser la domination des colons, des néo-colons, de ces noirs au cœur blanc qui sont en Afrique aujourd'hui et qui font office de dictateurs ou bien d'entreteneurs de dictature. Vous exprimez par là la volonté de vos ancêtres à vouloir rétablir le pouvoir, la souveraineté de la pensée noire. Il est fondamentalement donc important ce soir, mes frères, que sans dichotomie, sans embâche, sans contradiction aucune, que nous revenions sur le fondement même de ce qui fait la culture américaine. La culture américaine n'est pas une culture camerounaise. Premier choc pour vous. La culture bamilliquée n'est pas une culture camerounaise, c'est une culture africaine. C'est une culture mondiale. La culture bamilliquée, c'est le résultat d'un ensemble de travail effectué par un peuple qui pendant des années a marché, a changé de place, a vécu en nomade, a vécu en casanier, a vécu en sédentaire si vous voulez et au fil du temps, au fil des siècles et des décennies a constitué ce qu'on appelle un bagage culturel. Le peuple bamliké, puisqu'il s'agit d'un peuple se déplaçant ensemble, ne laissant rien derrière eux, ne laissant rien au hasard, a pris le temps de confessionner une langue, a pris le temps de confessionner des us et des coutumes, a pris le temps de confessionner des rites, des traditions, des manœuvres culturelles qui leur permettraient d'entrer en contact avec leur divinité et leurs ancêtres. C'est quelque chose qu'on ne voit pas n'importe où dans le monde, dans l'histoire générale du monde. Seuls quelques peuples ont réussi à mener le parcours que le peuple bamleke a mené. On entend beaucoup dans le monde aujourd'hui des histoires, des prémonitions. C'est-à-dire il y a des empires, des, des cultures qui dans le monde entier sont imposées par leur façon d'interpréter le monde avec leur tradition. Et c'est le cas de la tribu Maya, c'est le cas de la tribu du, du, du clan de ce qu'on appelait les vikings à l'époque dans l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Europe du Nord, c'est cette, quand je dis l'Europe du Nord, je veux dire exactement cette partie hein, de l'Europe qui est entre le Danemark, l'Allemagne, la France et une partie de la Grande-Bretagne aujourd'hui, ce qu'on appelait avant euh, les Vikings. Qu'est-ce qui caractérise dans le Bamileke C'est quoi le Bamileke Je vois des questions, que signifie Bamileke Alors ce soir je suis allé dans mon, ma petite bibliothèque privée et j'ai fait sortir un ouvrage que nous allons découvrir ensemble. C'est un ouvrage qui a été rendu public par un monsieur qu'on appelle Léon Kamga, avec bien entendu la supervision et l'assistance de beaucoup de chercheurs dans le monde entier, français, allemand, suédois, suisse et consort, pour aboutir à la conception d'un ouvrage uniquement axé autour de la culture américaine. Cet ouvrage euh, regorge de pratiquement, euh, je vais essayer de lire pour ne pas être... Pour ne pas être grossier, hein, cet ouvrage compte près de 320 pages. 320 pages qui résument en quelque sorte la définition et la compréhension de ce que c'est qu'un Bameleke. Bien entendu cet ouvrage n'est qu'une partie, n'est qu'une partie définitionnelle de ce que représente le peuple Bameleke. Vous comprenez que le peuple Bameleke, contrairement à beaucoup de peuples, est aujourd'hui un peuple gravé dans l'histoire symbolique de l'Afrique. Voilà. Donc, en attendant que nous commencions, chers amis, je vous prie de faire encore un tour de partage. Je vous prie de faire un tour de partage. Il y en a qui disent que le Bameleke est une construction coloniale tout comme c'est une hérésie fausse. C'est totalement faux. Les Bameleke existent depuis avant l'avènement même des colons. Avant 1884, avant l'arrivée des Allemands hein, au Cameroun et en Afrique en général. Le Togo, la Namibie, le Cameroun. Et d'autres pays qui ont été conquis par les puissances de l'Allemagne avaient déjà leur langue à elles, Avaient un peuple, une langue, avec leur langue à eux. Ils avaient déjà leur langue. Et le mot Bameleke n'est pas, comme tu l'imagines bien, en anglais. Ce mot n'est pas en allemand. Ce mot n'est pas en kata chinois. Ce mot n'est pas en français. Ce mot est en une langue locale appartenant à un groupe culturel qui est celui des Bameleke. Les Bameleke se sont donc autodéfinis. Le colon n'a pas défini le nom des Bamileke. Les Bamilkés se sont auto définis. Et un peuple qui arrive à définir est un peuple qui connaît son histoire. Un peuple qui arrive à s'autodéfinir définir, qui connaît son histoire est un peuple qui sait où il va. Et un peuple qui sait où il va, c'est un peuple qui ne fait pas n'importe quel choix. C'est un peuple qui décide lui-même de comment est-ce qu'il aboutit à des changements structurels dans sa communauté. C'est très important que vous et moi échangions là-dessus ce soir. Donc, vraiment, mes frères, je donne une minute pour que chacun et chacune de vous essaie de partager et surtout si vous avez des commentaires à faire que vous fassiez vos commentaires là dans la session euh, voilà la session des commentaires je crois c'est en bas faites vos commentaires et donnons-nous chacun une minute donnons-nous une minute pour nous tous le temps de partager au moins un tour de partage par personne je vais augmenter le volume du son en espérant que juste une minute après voilà que nous ayons partagé ces une minutes aussi sont accordées à la jeune petite fille Caroline qui a été assassinée du côté de Boya au Cameroun. Voilà, prenons ça comme une minute de silence, mais pendant ce temps, partageons aussi. Ah merci, merci, merci de m'avoir appelé le son, là. donc je disais que euh, les Camerounais et le Congo ça c'est quelque chose de particulièrement particulier parce que quand il s'agit de parler des choses aussi centrales, quand il s'agit de parler des choses aussi capitales, le Camerounais généralement n'est pas toujours présent, le Camerounais parfois il est plus intéressé par les choses du ventre et du bas ventre, on comprend bien ça. Donc, je disais que, permettez-moi, j'ai porté mes gafas, comme on dit en espagnol, les lunettes. El Mano con gafas. Donc, euh, je vais porter mes lunettes. Et à travers euh, cet ouvrage, nous allons ensemble comprendre ce que c'est que la culture bamilké. Pour ceux qui veulent cet ouvrage, il est disponible. Je sais où vous pouvez l'avoir. C'est un ouvrage extrêmement riche qui donne énormément à comprendre sur ce que est la culture bamilké. Donc, je vais lire le, la quatrième découverture. LAKAM. Point d'interrogation sur le nom de l'ouvrage. Euh, un titre provocateur, choisi comme une prière pour une ouverture des attentions à un réarmement averti des ressorts ethniques et non ethniques, euh, des ressorts éthiques et non ethniques, des cultures de nos terroirs vernaculaires. Là, comme ici, est moins une arrivée qu'une direction. Une voie. Un parcours initiatique plutôt qu'un acquis initial, selon l'intonation ou le contexte. Cam fut marché, parti notoriété, souche. Puisse son puisse son utilisation euh, puis son utilisation nous rappeler que le quai c'est k e accent euh, grave que rend le KAM est au, est au mystère de la, au mystère un avis performatif à rendre vrai, proactivement et proactivement seulement alors que une bonne lecture et surtout manifester votre désaccord en écrivant à votre tour, mieux en écrivant tout de même votre version de l'histoire. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, c'est assez bref et particulier comme quatrième découverture. Monsieur qu'on appelle Léon Kamra, qui est l'auteur principal de cet ouvrage, de près de 320 pages, donne ici la possibilité à toute personne qui serait contre les définitions qu'il donne ici à l'intérieur, de pouvoir eux-mêmes apporter leurs modifications et de rendre cela public. Je vais ignorer l'introduction et tout ce qui va autour pour me concentrer sur des faits importants dans cet ouvrage que j'ai lu et que j'ai mémorisé pour vous. Voilà, donc je vais lire une partie intéressante qui est la suivante. De toutes les thèses sur l'origine du mot « Bamléké », celle de l'historien Emmanuel Ngomsi nous semble la plus plausible. D'après cette version, elle, gay, dans une correspondance de Tcham à Madame Dugas en France, et daté du 29 mars 1947, pense avoir déterminé exactement l'origine du mot Bamileke. En dialecte, Tchang existe-t-il Mbouleke indique la position géographique d'un pays compris entre les monts Bamboutos au nord, Fondonera à l'ouest, Fonso Fomepia au sud de Bafoussam à l'est. Cette cuvette qu'on appelle Leke se montre aux yeux du premier allemand qui, venant de Bali par les montagnes, la découvrit à ses pieds. L'interprète qui l'accompagnait la désigne sous l'appellation de Bamileke, c'est-à-dire BA, BA, qui signifie les gens d'eux. Donc, quand vous entendez dans les langues de l'Ouest, et cela est vérifiable partout, que ce soit un Bouddha, que ce soit un tchang, que ce soit un Bafan, que ce soit quelqu'un de couette, que ce soit quelqu'un de n'importe où dans l'ouest Cameroun, la partie qui bien entendu, Ba veut dire ceux deux. Alors, donc, Ba qui veut dire les gens deux, et Leké qui veut dire le trou, ou bord de la falaise. Le terme qui ne désigne donc à l'origine que le centre administratif de Tchang et les sociétés, et les localités attenantes, c'est-à-dire les localités autour de Tcham. Ce n'est que provisoirement que l'administration coloniale l'étend à 104 villages de la région ouest du Cameroun oriental. Quand je dis Cameroun oriental, j'espère que ceux ici qui sont là, qui ont fait au moins un cours de géographie, qui ne fuyaient pas l'école tout le temps, savent ce que veut dire le Cameroun oriental. Donc, dans la réalité... Le Bamléké appartient à un groupe humain beaucoup plus grand, intégrant les villages des régions de Bamenda, Kambé, Mamfe et Woum situés en zone anglophone, ancien Cameroun occidental. La zone anglophone, vous connaissez dessus. Voilà. À cause des luxuriantes prairies qui caractérisent par endroit le paysage des départements de l'ouest et du nord-ouest Cameroun, les colons allemands et anglais ont pris l'habitude de désigner par grassfield, c'est-à-dire les prés, toute cette aire culturelle qui s'étale sur plus de 15 000 km. Pour une population évaluée à, je vous rappelle que là, on était, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui, pour une population à l'époque de près de 3 millions d'âmes. À l'époque, on vous parle là de 15 millions, 15 000. C'est énorme dans un pays. Je continue. La région Bamileke occupe une succession de plateaux étagés se terminant au relief, se terminant presque toujours par des, par des revers en falaise. Cette configuration géographique donne au relief du Cameroun occidental une beauté singulière. Voici l'appréciation qu'un œil étranger faisait de ce plateau au début du siècle dernier. Voilà, voici où ça devient intéressant, chers amis. Dans les Grassfields, on est saisi par la beauté paisible et presque austère de la région. L'horizon large et clair est reposant à contempler et c'est vraiment un privilège que de parfois s'arrêter une minute pour s'emplir les yeux de ce calme et de cette beauté. Les effets conjugués du climat et d'une agriculture intensive, ont transformé la forêt giboyeuse qui couvrait jadis la zone en une savane humanisée. Ça veut dire quoi cette partie Ça veut dire qu'avant que les Bamilkés n'arrivent là, il n'y avait que la forêt. Je reprends encore. Ça veut dire qu'avant que le peuple Bamilké ne s'installe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord, euh, l'ouest pardon, le nord-ouest, le sud-ouest si vous voulez, aussi les deux, ou ce qu'on appelle vulgairement le grass field, c'est-à-dire les régions de près, les montagnes et des près, il n'y avait pas de population dans ces régions. J'insiste sur ce point, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui font croire, qui font croire que le peuple Bamileke est un peuple imposteur, est un peuple arracheur de terre, est un peuple qui est venu s'imposer, dans une région occupée par des personnes. Alors, vous comprenez donc que la partie de l'ouest occupée aujourd'hui par les Bamileke était une partie occupée par des forêts, des grosses et vierges forêts, des grosses et des forêts vierges. C'est important qu'on revienne là-dessus. Ils ne sont donc pas des commandeurs d'espace. Ils sont des travailleurs. Ils sont arrivés dans un espace vierge, naturel, pas touché par les mains de l'homme. Parce que dans cette partie du territoire, beaucoup avaient peur d'y aller parce qu'il n'y avait que la forêt et la broussaille. Ils sont donc allés dans les brousses. Ils ont appris à vivre dans la forêt. Comme les peuples que vous voyez aujourd'hui dans le sud du Cameroun et dans le centre du Cameroun. Ils ont appris à vivre dans des forêts et c'est progressivement que ce peuple a commencé à humaniser, à urbaniser, à dé développer ces forêts-là de sorte que vous ayez tout ce que vous avez aujourd'hui à l'ouest du Cameroun. Je continue. Alors, on était au niveau de l'humanisation de la forêt. Seuls quelques rares bois, des crêtes montagneuses trahissent encore ce passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous allez à l'ouest Cameroun... Il n'y a que quelques petites forêts qui vous font savoir que là-bas, à l'époque, il y avait de grosses forêts. Pour ceux qui ont besoin d'un exemple, en 1950, entre 1955, disons 1952 pour être plus exact, 1952 et 1961, la plupart de ceux-là qui combattaient le système colonial se cachaient encore dans les forêts. L'appellation du maquis, quand vous entendez maquis, pour ceux qui ne comprennent pas, je crois que je ferai des vidéos pour vous parler du maquis. Il y a un ouvrage d'un docteur du Cameroun, un docteur très connu, qui s'appelle Docteur Mesmin Kangelieu. J'ai lu son ouvrage, j'en ai acheté six. J'ai donné quelques ouvrages, il me reste encore trois ici chez moi, si je ne me trompe pas. Cet ouvrage a été préfacé, a été soutenu avec la collaboration du professeur Maurice Camteau. Je vais d'ailleurs vous démontrer la pertinence de ce que je dis en ce que je lirai, l'introduction de cet ouvrage. Les remerciements, s'il vous plaît, les remerciements, autant pour moi vous saurez exactement la contribution du professeur Maurice Camteau dans cet ouvrage lorsque l'auteur Missmine Kangelieu parle de cette partie du Cameroun alors il s'agit là de la partie avant propos, il dit euh, moisson de près de deux décennies d'investigation assidue deux décennies de travail assidu pour rechercher ce qui s'est passé au Cameroun entre 1955 et 1971, c'est à dire la période qu'on a appelée la période de la rébellion armée à l'ouest du Cameroun donc, partant de là, il dit, moisson de près de deux décennies d'investigation assidue, l'étude que nous proposons aujourd'hui au lecteur n'a pu être conduite à bon port que grâce à la sollicitude et au concours d'un certain nombre de bonnes volontés auxquelles nous tenons à rendre un vibrant hommage. Nous pensons prioritairement au professeur Maurice Kamto, ainsi qu'au docteur Pokam, Joseph Senju et Joseph Ngankok, qui ont lu plusieurs fois notre manuscrit ils ont en outre formulé des critères, des critiques très édifiantes qui nous ont obligés d'aménager et même de refondre certaines parties du texte initial je ne suis pas en train d'improviser vous pouvez voir là c'est marqué voilà, vous voyez Maurice Camto est écrite là, deuxième partie vous voyez voilà donc c'est pour vous dire que quand nous aujourd'hui on se lève pour soutenir certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on est dans le fanatisme, c'est parce qu'on est dans la connaissance de ce qui se passe dans le Cameroun. Et même si on n'est pas dans la connaissance, de la, non, ce si n'est pas dans la plénitude de la connaissance, on sait exactement quels sont les éléments qui nous, nous amènent à les soutenir. Donc, quand le Cameroun était confronté en 1955 à cette forme d'impérialisme, il n'y a qu'un peuple qui était auto-développé, un peuple qui était capable de se défendre, de se reconnaître. Un peuple qui était assis sur sa culture. Un peuple qui était libre d'agir. Sans toutefois se référer à ce qu'on appelle chez nos, chez nos frères. Les Ntangan, c'est-à-dire les Blancs. Qui pouvaient se lever et faire une guerre contre la, contre la main basse. Qui se faisait à l'époque sur le Cameroun. Vous voyez qu'avec cette histoire, vous comprenez pourquoi le peuple bamlequé de tous les peuples camerounais est le peuple qui se met toujours en avant quand il faut, quand il faille mettre sur pied un plan de guerre un plan de défense du patrimoine ou bien de l'acquis des peuples africains et des peuples camerounais en particulier donc je vais progressivement comme ça faire des syllogismes des parallélismes pour que vous compreniez exactement quelle est la psychologie du Bameleke voilà, donc nous continuons chers amis Je continue. Donc, euh, on a parlé. Donc, à quel niveau? Uh -huh. Les forêts euclidiennes, oui, oui. Voilà. À la différence des autres grandes unités tribales voisines, les Bamilékés ne partagent ni la même langue, ni le même phénotype. Je reprends la phrase. À la différence des autres grandes unités tribales, les Bamilékés ne partagent ni la même langue, ni le même phénotype. Le professeur Ngomsi le conteste euh, jusqu'à la conscience d'appartenir à un même groupe ethnique. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a plusieurs groupes ethniques différents et que les Bameleke sont à part entière, complets et uniques dans leur genre. J'espère que là c'est clair. Alors on continue en disant « Malgré leur singularité de façade, ils partagent cependant la même organisation sociologique, les mêmes traditions, les mêmes modes de vie et surtout la même vision du monde. Le, le, prototype, le prototype, merci pour la question. Laure. Euh, je vais donner l'exemple de la définition d'un prototype pour que vous compreniez. Si aujourd'hui, Stevie Sam s'en va dans un supermarché et décide d'acheter un téléphone iPhone, j'arrive chez moi, je dis, ah, ma chère Laure, j'ai acheté un téléphone iPhone. Tu vas demander quel prototype de iPhone tu as acheté. Ça veut dire quelle génération de iPhone tu as acheté. Quel est le genre, la, la, la spécificité de téléphone que tu as acheté, de iPhone que tu as acheté. Je dirais, c'est un iPhone de type X Max Plus. Tu vois, c'est ça un prototype. Si on dit, euh, il y a des prototypes d'armes, il y a des armes de type AK-47, il y a des armes de type... Euh, PA, il y a des armes de type euh, Beretta, il y a plusieurs types prototypes d'armatio, donc le prototype c'est comme le moule dans lequel on fabrique quelque chose et en ce qui concerne la tradition elle a été bâtie, moulée dans un moule de prototype particulier qui permet, peu importe où vous êtes à l'ouest, peu importe où vous êtes dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest, tous les peuples qui sont originaires, qui sortent de ce prototype là, ont les mêmes tradition, ont la même culture, ont la même façon de voir les choses, ont la même façon de respecter leurs ancêtres, ont la même façon de voir le monde. Voilà. Donc, vous comprenez exactement que le Bamileke, ce n'est pas qu'un nom. Le Bamileke, c'est une façon de voir le monde. Le Bamileke, c'est une façon de, d'aller de, de, de, contre l'adversité. Et je profite ici pour faire une parenthèse. Au début de cette présentation, je vous ai rappelé, et vous l'avez d'ailleurs eu à travers cette lecture, que les Bamileke touchent jusqu'à ce qu'on appelle... <rire> Il y en a qui viennent voir la qualité de la veste que j'ai. Donc, vous voyez que dans l'Ouest Cameroun, ce qu'on appelle, qu appelle le Grand Ouest, même ceux qui parlent anglais, ça veut dire les anglophones. Si on peut dire, permettez-moi, hein, c'est sans, euh, sans, sans connotation politique. Ceux-là qui parlent anglais, issus du grand groupe américain ont les mêmes traditions. Donc, le meilleur moyen de démontrer que vous êtes fou, le meilleur moyen de démontrer que vous ne comprenez rien à rien, c'est de ressortir d'une des régions qui fait partie du Grand Ouest, et de dire que vous êtes différent des Bamileke. Je vais reprendre cette partie pour que vous compreniez. Quelqu'un qui habite à Bafout. Pour ceux d'ailleurs parmi vous qui connaissent Bafout. Allez à Bafout. Vous allez voir les à Bafout. Vous allez voir les keng à Bafout. Mon jadis meilleur ami qui malheureusement a perdu euh, la vie. S'appelait keng et il venait de Bafout. Avec lui, j'ai passé des séjours agrémentés dans le nord-ouest du Cameroun et dans le sud-ouest. Mais lui, il était anglophone. Il n'était pas de Tchang. Mais vous voyez que son nom trahit son origine. Et à sa mort, les rituels, les rites qui ont été présentés, qui ont été exercés, étaient exactement les mêmes que nous pratiquons dans nos villages. Donc, vous voyez que là, je suis encore loin. Je suis de l'autre côté de la frontière, pratiquement, à un coup d'eau près. Que dit donc de nos frères qui sont du Noun Les Bamoun. Je vous ai dit au début de l'étude de cet ouvrage ce que me disait Bamileke. Et si on décompose le mot Bamoun, vous aurez B, Moun, ce deux ceux-là qui vivent à c'est la même description mes frères c'est le même village c'est la même famille génératrice c'est le même prototype c'est pas moi qui le dis c'est écrit là pour ceux qui doutent encore vous pouvez je peux vous proposer des tas et des tas bonsoir à toi rapido design et j'ai quelque chose que je voulais te montrer rapido design mais plus tard donc vous voyez que pour tous ceux-là qui ont fait partie de la grande partie de l'Ouest Cameroun Ils ont les mêmes bases Vous, êtes, vous pouvez accepter ou refuser C'est votre problème Mais pour ceux qui connaissent l'histoire Bameleke Vous comprendrez que c'est une division familiale Dans une famille à l'Ouest Il ne peut pas avoir deux héritiers Et à l'époque il y a une grande famille Qui a eu une division à cause d'un héritage Et cet héritage a amené deux frères à se séparer Et c'est la séparation de ces deux frères Qui a créé la division entre ce qu'on appelle les Bamlikés et les Bamoun. Allez revoir, moi j'étais par exemple au sultanat Bamoun. À la cour du sultanat, quand vous entrez à gauche, il y a une stèle. Dans la stèle, sur cette stèle, il y a tous les noms de ceux là qui ont été les rois Bamoun. Vous lirez les noms et vous comprendrez sans qu'on ne vous dise quoi que ce soit. Vous comprendrez sans qu'on ne vous dise quoi que ce soit. Les noms sont les mêmes. On a les mêmes bases. Il y a des kamgas qui existent dans la chefferie Bamoun. Bon, disons dans le sultanat. Je ne vais pas faire de ça un débat. Pour ceux-là qui veulent faire un débat de cela, on se donne un rendez-vous. Je viens avec mes archives. Et vous venez avec vos archives. Et on fait une comparaison d'archives. Et la science va gagner à la fin parce que la démonstration scientifique va vous amener à comprendre ce qui est. Il y a quelqu'un qui me dit que les Bamoun viennent des est-ce que tu sais que les Tika eux-mêmes sont originaires de l'Ouest Donc, partant de là, ton raisonnement est un cercle qui retourne sur toi-même. Dans le musée de Munich, il y a un musée ici à Munich, qui est le musée des histoires culturelles des anciens précarés de l'Allemagne. Dans ce musée-là, on raconte la, la lutte initiée entre les missionnaires, les généraux allemands et les populations locales au Cameroun. On raconte l'histoire, par exemple, d'un très grand roi, Tika qui avait combattu contre beaucoup de de, de personnalités locales et d'envoyés de, de, de, de, de, de l'Allemagne. Et parmi eux, on parlait de ce grand roi, Tika, qui lui appartenait encore au même groupe de l'Ouest. Peu importe si son Tika est d'origine ou pas, une chose est claire, c'est qu'on cherche le fondement. On est autochtone, même si je n'aime pas trop le concept de l'octotonie, on est autochtone quelque part quand on a passé près de quatre générations dans cette... Zones-là. Et les Tika, allez revoir encore leur, leur, leur lignée, vous verrez que chaque Tika aujourd'hui a au moins ce 4 ou 5 générations de ses ancêtres dans les terres de l'Ouest Cameroun. C'est aussi simple que ça. La vérité peut-être peut faire mal, mais pourquoi vous la nier quand elle est vraie Ça ne vous enlève rien. Donc, je continue. Alors, euh, je tiens à quel niveau, à la différence des autres, oui. Voilà, ils partagent cependant la même organisation socio-politique, les mêmes traditions, les mêmes modes de vie et surtout la même vision du monde. Donc pour tous ceux qui sont originaires de l'Ouest, que vous alliez partout, il y aura des processus initiatiques dans ces parties-là. Les Tikka ont les mêmes processus initiatiques que celles qu'on rencontre dans le LAKAM. C'est la même chose. La même chose. Allez donc chez nos frères les Erundo et vérifiez vous-même s'il s'agit de cela. Je continue donc. J'ai du mal à lire vos commentaires. Si ça va pas pourquoi Facebook me bloque, euh, m'empêche de voir vos commentaires, je vais jeter un coup d'œil sur mon Facebook. Pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. On répond à, vous, à mesure qu'on avance dans la discussion. C'est un échange, ce n'est pas une messe. voilà je vois des commentaires je vois euh, beaucoup de Bamileke ne sont pas tika d'origine oh, oh oh ah bon hein <rire> super <rire> c'est assez amusant euh, monsieur c'est qui qui le dit c'est euh, c'est Patrick Patrick si tu as le temps je t'envoie un lien tu entres dans la discussion toi et moi on va se confronter et je vais prendre le temps de te donner exactement les éléments qui font de ce que qui justifie de ce que le tika les Bamilkés ne sont pas si différents que tu penses. Et je ne vois pas en quoi il y a le rapport entre les Tika et les bamoun puisque je parlais tout à l'heure des bamoun Bon, bref, hein, on revient encore. Les Tika viennent de Guinée. La Guinée, c'est quoi La Guinée appartient à ce qu'on appelle géographiquement un Golfe. Le Golfe de Guinée. Avant qu'on ne, qu ne trace les pays, le Cameroun aussi appartient au Golfe de Guinée à la base. Donc, ça veut dire que toutes les populations du Golfe de Guinée seraient dans un même peuple. On est d'accord Ça veut dire que les Congolais peuvent être Camerounais. Pourquoi euh, vouloir dire que les Tikans ne sont pas Bameleke quand on a des Gabonais qui sont des Écans quand on a des Congolais qui sont des Écans, quand on a des Guinéens qui sont des Écans donc euh, vraiment si quelqu'un a dit là dessus qu'ils viennent qu'on parle anthropologie, qu'on parle anthropographie on va voir donc à la fin comment ça va se passer déjà qu'il n'y a rien à gagner à démontrer à quelqu'un d'où il vient parce que c'est un combat que vous devez faire vous-même recherchez vos origines et vous comprendrez beaucoup de choses c'est parce que beaucoup de personnes se détachent des Bameleke parce qu'ils ont peur de mener le combat que les Bamilékés mènent depuis des années. Et ils ont peur d'être victimisés, ils ont peur d'être stigmatisés. Il n'y a aucune.. La... Désolé, il n'y a aucune souffrance à être bamiléké. C'est un privilège. C'est un insigne honneur d'être Bamiléké. Et vous devez l'accepter. C'est une chance. C'est une chance. Alors, je continue. Euh... Uh -huh. Situé géographiquement à la lisière de l'Afrique sahélienne semi-désertique et la forêt équatoriale, presque à l'équidistance, l'équidistance veut dire presque à la même distance entre les villes de Tunis au nord et celle du Cap en Afrique du Sud, le Grassfield semble avoir été prédestiné par une nature à être l'épicentre culturel l'épicentre culturel de l'Afrique entière. Je continue. Ah, les allusions culturelles soudano-sahéliennes, bantoues et même arabo bébés se sont sédimentées au fil de l'histoire et des migrations dans le bassin du Grassfield pour donner au Bameleke l'une des civilisations les plus riches et les plus Composite de l'Afrique. J'espère que l'on est d'accord. Dans ce musée de la civilisation africaine, le visiteur peut encore réapprendre l'organisation et, et le fonctionnement des grands empires centralisés qui ont contribué jadis au prestige et à la fierté du continent noir. Je vais relire ça pour que vous compreniez. Dans ce musée, c'est-à-dire la partie euh, du Grassfield, de la civilisation africaine, le visiteur peut encore réapprendre l'organisation et le fonctionnement des grands empires centralisés qui ont constitué jadis ou qui ont contribué jadis au prestige et à la fierté du continent noir. Je vais expliquer cette partie pour qu'on se comprenne. Quand il parle de musée, dans un musée, vous retrouvez des éléments de culture qui viennent de partout. Et ils considèrent le Grassfield comme étant un musée. Pourquoi Parce que dans le Grassfield, effectivement, comme je vous ai dit, il y a des sensations, il y a des sentiments différents. Il y a, à un moment donné, eu dans le Grassfield un conflit religieux très important. Dans ce conflit religieux, des éléments de l'Afrique venant de la partie sahélienne que j'évoquais tout à l'heure, sont entrés dans le Grassfield avec la religion islam. Et ils ont donc commencé à imposer l'islam à plusieurs petites tribus, petits clans, dans la partie ouest du Cameroun et particulièrement dans le Grassfield. Et parmi les cultures qui ont, été, qui ont accepté d'islamiser, vous connaissez donc que le Noun en fait partie. Le peuple Tika, lui, a été un peuple combattant. Pourquoi Parce qu'ils ont subi les affres de l'imposition de l'impérialisme islamique et colonial comme nous avons lu dans les livres hein, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez donc que c'est le même peuple. Mais puisque ce peuple-là a tellement vécu ensemble, puisqu'ils ils ont la même histoire, ils ont les mêmes bases, ils ont chacun développé ce qu'ils ont acquis depuis la base de façon différente, ils ont modifié les langues, mais la racine reste la même. Et parce que ces langues restent là, même, ces gens s'expriment donc pratiquement de la même façon et dans les mêmes valeurs. Et ce qui est plus intéressant à ce niveau, c'est la, la dernière partie de ce, de, de ce petit paragraphe où ils disent que là-bas, vous pouvez réapprendre l'organisation et le fonctionnement des grands empires centralisés. C'est quoi un empire centralisé Un empire centralisé, c'est un empire qui est constitué de sorte qu'il y ait un chef. À côté du chef, il y a un bloc, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. Il y a un ordre de fonctionnement. Et dans cet ordre-là, le Bamieke n'est donc pas un tombé du ciel. Il n'est pas dans une société où chacun se lève et fait ce qu'il veut. Il n'est pas dans une société typiquement anarchique. Il est dans une société contrôlée et centralisée. Autour duquel nous avons le roi, les notables... Euh les mafos les, et toutes ces personnes-là qui constituent en quelque sorte la hiérarchie directe de la, de, de la communauté baméléki. C'est pour ça qu'on dit là-bas, vous pouvez réapprendre parce que c'est l'un des rares peuples dans l'Afrique en général qui est réussi à garder ses traditions intactes malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré le néocolonialisme que nous, que nous, que nous avons aujourd'hui, ce peuple est resté intact dans ses bouts et a gardé l'ensemble de ses traditions comme elle les pratiquait avant. C'est de ça qu'il est c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous voyez que le peuple américain, c'est un peuple qui permet, en fait, à n'importe quel Africain de se replonger dans l'histoire même, qui a fait de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, je vais aller dans un autre niveau. Je vais aller dans un autre niveau de définition. Il y a quatre fondamentaux dans une société. Quatre fondamentaux. Il y a le fondamental politique. Ça veut dire, comment est-ce que la société est organisée Qui dirige la société On a vu tout à l'heure que sur le plan euh, de l'organisation des Bamileke, on parlait d'une centralisation. Tout est centré autour de la chefferie. Maintenant, ça c'est l'élément politique. La composante culturelle. Comment est-ce que le peuple interprète la nature Comment est-ce que le peuple est en rapport avec les éléments culturels qui leur sont donnés Qu'est-ce qu'ils utilisent pour communiquer Le tambour que nous utilisons chez les Bamileke, le balafon, les instruments. Vous avez le checet, il y a le menjang. Chez nous, on a par exemple des danses qui sont des danses à caractère totalement culturel, qui ont des significations. Vous avez le mangambe, vous avez le kunga, vous avez beaucoup d'autres danses qui ont des significations culturelles particulières. C'est ça, la, la caractéristique culturelle. Après la caractéristique culturelle, vous avez la caractéristique spirituelle, c'est-à-dire spirituelle ou religieuse. En qui est-ce que cette société croit Cette société, comme les anciens de l'Afrique, à l'époque de l'Egypte antique, de l'Egypte noire, ne croient pas à Jésus. Je vais surprendre beaucoup de Bamelke. Le peuple originel Bamelke ne croyait pas en Jésus. Ils croyaient en ce qu'on appelle aujourd'hui. Ils avaient une pratique religieuse qui était ce qu'on appelle l'animisme. C'est ça qui caractérise l'Afrique ancienne. Et c'est ça qui caractérise encore une grande partie de l'Ouest Cameroun aujourd'hui. Ils ont des rites, des traditions qui amène à respecter ceux-là qui sont déjà dans l'au-delà. On n'a donc plus un seul Dieu, mais on a plusieurs divinités dans l'Ouest Cameroun. Et c'est ça qui caractérise en quelque sorte le fait que le peuple bamléki ait gardé la substance religieuse, croyante, ou en termes de croyance, de ce que nos ancêtres de l'Égypte antique avaient, de l'ancienne Éthiopie, de l'Empire de l'Éthiopie avait. Il est important qu'ici, je fasse un petit point pour mettre quelques points sur des i. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, le combat pour libérer le peuple africain est aussi difficile. Eh bien, c'est facile de comprendre cela. Si je vous parle, par exemple, de la tradition arabe, si je vous parle des arabes, dans votre tête, en termes de religion, à quoi vous pensez Vous pensez à l'islam. Si je vous parle du peuple occidental, ce qu'on appelle le Grand Nord, les Blancs, à quoi vous penserez directement Vous penserez en termes de religion à, au protestantisme, au christianisme. Il y a tout ce qui découle de l'église chrétienne de l'époque. Puisque le protestantisme en lui-même n'est venu que dans les années 80, ici en Allemagne avec Martin Luther. Pas Martin Luther King, mais Martin Luther de l'Allemagne, qui lui a mis en avant ce qu'on appelle l'église protestante. Donc, vous voyez que chaque communauté, chaque groupe de personnes dans le monde a d'abord installé le, la base politique qui dirige et comment on dirige. Après cela, ils ont pensé à en quoi on croit. J'ai fait une vidéo ici où je vous donnais l'évolution de la politique dans la société. Et dans cette définition, dans cette vidéo, vous avez certainement vu que les hommes sont arrivés à se dire que pour qu'ils fonctionnent bien ensemble, il fallait qu'ils créent un imaginaire. Il fallait qu'ils amènent des personnes à comprendre que les actions qu'ils posent dans la société pourraient aboutir à des sanctions de la nature. Et puisque la nature n'est pas là et qu'on ne la voit pas, il fallait donc mettre en avant l'idée de Dieu et que Dieu était un Dieu qui pouvait punir. ce dont où est né l'enfer et le paradis. Celui qui est méchant contre les hommes va aller en enfer. Celui qui est bon avec les hommes va aller au paradis. Mais bien en Afrique, il n'y avait pas ça. En Afrique, si tu veux aller planter tes maïs, il faut que les dieux de la fertilité, il faut que les dieux de la plantation te soient favorables. C'est pour ça que dans l'Égypte antique, vous voyez même quand les Moïse y étaient, quand vous lisez les, les, les ouvrages bibliques, vous verrez qu'il y avait des rites qu'on faisait en Égypte antique pour que la nature soit favorable à certaines plantations, à certaines semences. C'est pour ça que le meilleur moyen à l'époque de punir une population, c'était de faire que leur terre ne soit pas fertile. Et les rois d'avant, les sages d'avant, ont appris des sciences comme... Euh, euh, ça s'appelle comment encore les, les, sciences comme les, les sciences qui vous permettent de lire les étoiles, l'astrologie, pour pouvoir analyser les phénomènes des étoiles et savoir quand est-ce qu'il faut planter, comment il faut planter, et surtout comment vivre en harmonie avec la nature. Ce sont des sciences que nous maîtrisions en Afrique, et particulièrement au Cameroun avec le peuple bambéliqué. C'est une réalité. Donc, quand on parle d'un peuple, vous verrez toujours quand il s'agit de religion, une divinité en laquelle cette religion, ce peuple croit. Et les Occidentaux, l'argument principal avec lequel ils ont colonisé les pays africains, c'est que ces pays-là devaient être christianisés. Ce que ces pays devaient commencer à croire en un Dieu, un et un seul Dieu, un Dieu unique, qui n'est pas un dieu noir, qui est un dieu blanc, qui est un Jésus. Jésus qui est blanc, Abraham qui est blanc, Moïse qui est blanc, Judas qui est blanc. Voilà l'argument imposé par ce qu'on appelait les trois M en Afrique. Les militants, les militaires, les marchands et les missionnaires. Ce sont eux qui sont venus avec cette politique là pour civiliser les Noirs. Le contexte de civilisation vient donc avec les quatre paradigmes dont je vous ai parlé. Le système politique, ils ont établi les éléments politiques dans la société, ils ont construit des gouvernements qui n'étaient pas gérés par des Noirs, ils ont pris des crédits dans leur pays pour construire des routes, des institutions administratives pour pouvoir administrer les sociétés qu'ils avaient colonisées. Vous comprenez Donc, maintenant, plus loin, ce qui se passe, c'est que après avoir fait ça, il fallait qu'on déconstruise la, la croyance. « Il vous sera toujours fait selon votre foi », disait Saint-Exupéry. Ça veut dire que si tu crois fondamentalement que tu es un vaurien, tous les éléments de la nature vont t'amener à te comporter comme un vaurien. Si tu crois que c'est le grand-père du village qui a décidé que où que tu sois dans ta vie, tu ne vas jamais rien faire. Tu ne vas rien faire dans ta vie, mais pas parce que le grand-père a la pensée, mais parce que dans ta tête est devenu une réalité et que tu y crois comme faire. C'est donc votre croyance qui détermine qui vous êtes. Cogito ego sum. Je pense dont je suis. Inversez la citation. Je suis parce que je pense. Ce que je pense détermine mon existence. Mon existence est donc conditionnée par mes pensées. Quelqu'un qui pense mal vit mal. Quelqu'un qui pense bien vit bien. Quelqu'un qui croit en un Dieu qui ne voit pas, qui ne se manifeste pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est quelqu'un dont les actions seront invisibles. C'est quelqu'un dont les actions seront immatérielles. Mais quelqu'un qui croit au Dieu de la fertilité peut avoir les résultats de son Dieu lorsqu'il va planter son maïs et que le maïs pousse. Vous avez antinomiquement, hein, bon disons euh, contrairement par exemple, euh, pour ce que, euh, voilà, contrairement à ce que beaucoup de personnes vous diront, vous avez dans la Bible, tous ceux qui ont porté le message de ce Dieu ont fait la même chose, les sacrifices. Abraham a fait des sacrifices, allant même jusqu'à jusqu vouloir sacrifier son propre fils. Seth a fait des sacrifices. Noé a fait des sacrifices. Moïse a fait des sacrifices. Tous, sans aucune exception, ont fait des sacrifices à leur Dieu. Mais revenez dans votre tête et revoyez ce que vous avez lu pour ceux qui ont lu. Et demandez-vous à quel moment précis ils font des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices à des moments importants. Je vais prendre un exemple. Moïse qui ressort de l'Égypte. Il va sur la montagne. Il veut prendre les commandements. Il va faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que le trajet est long. Il a besoin d'un Dieu qui va rendre ses, ses frères, les siens, forts pour qu'ils puissent traverser sans problème. À chaque moment que les croyants de la Bible vous ont montré qu'ils faisaient des sacrifices, c'est parce qu'ils attendaient quelque chose de directement de leur Dieu. Or, le système de sacrifice existait déjà en Afrique. On faisait dans les productions, de, dans, dans, dans, dans l'élevage, on cherchait la meilleure des chèvres qu'on qu ait. Et on la donnait en offrande aux ancêtres, pour que les ancêtres viennent protéger notre bétail. On allait dans notre plantation, on cherchait le meilleur régime de bananes qu'on donnait en offrande à la maison des dieux, de Dieu, la maison des ancêtres. La maison de Dieu, c'est comme ça, ça s'appelle dans le peuple américain. On appelle ça la, la case de Dieu, Jesse. Ça se dit de la même façon partout, même dans le Nun, même sur les Tikas. C'est là qu'on fait les sacrifices pour la famille. Et c'est ce legs-là que nous, les Noirs, nous avons gardé, consigné. On a verbalisé cela en, ins en insérant ça dans des mémoires, dans des grimoires. Cela a été consigné dans une grande bibliothèque. Une bibliothèque qui s'appelait la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Dans cette bibliothèque, il y avait tellement de connaissances. Il y avait tellement de connaissances qui permettaient au peuple noir de savoir comment construire des pyramides. La pyramide est basée sur un phénomène, sur, sur une, sur une maxime, sur un principe physique. Le principe des toits coniques. Les toits coniques, c'est pas le gros français, les toits qui sont en cette forme-ci, qui ont la forme pyramidale. Où dans le monde, on voit le plus de maisons en forme en toi en forme pyramidale. Est-ce que c'est au centre du Cameroun Là-bas on voit des maisons construites mais pas en forme de pas en forme pyramidale. C'est où C'est à l'ouest du Cameroun. Vous voyez que à l'ouest du Cameroun, vous avez la matérialisation de ce que c'est que la tradition ancestrale de l'homme noir. Ce n'est pas pour vanter le peuple Bameké que je le dis, c'est pour vanter la capacité qu'ils ont eu à garder ce patrimoine riche. Qui est aujourd'hui la base de ce dont nous nous vantons? Nous ne nous vantons pas parce que je porte une veste cravate aujourd'hui. Nous ne nous vantons pas parce que je porte des verres aujourd'hui. Nous ne nous vantons pas parce que euh, quelqu'un a fait la chimio ou parce que quelqu'un. Non, on se vante parce qu'on est authentique. On se vante parce qu'on est riche en termes culturels. On se vante parce qu'on est le produit d'un ensemble de combats. Quand la grande bibliothèque a été détruite en Alexandrie, ça a dispersé le peuple. Il y a eu des guerres. Il y a eu... La plupart des savants ont été tués, assassinés, brûlés, lynchés, molestés, arrachés, enlevés. Le peuple a fui, s'est dispersé. Alors comme les Bamiléki, il y a beaucoup de peuples en Afrique qui sont issus de cette civilisation-là. Mais ils ne sont pas sortis de cette civilisation en laissant là-bas, dans l'ancien, dans l'Égypte antique, ce qu'ils ont appris, non. Puisque ce qu'ils avaient appris était dans leur tête. Le développement, c'est dans la tête. Ils se sont déplacés avec les méandres de la science antique égyptienne. Ils se sont déplacés dans le sud de l'Afrique, dans le sud de l'Égypte. C'est pour ça que dans cette histoire, on vous parle des courants sahéliens. Ils sont passés par le Sahel. Et c'est en descendant du Sahel que progressivement. Il faut déjà que vous sachiez quelque chose. Le Cameroun en soi, sur le plan anthropographique, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'anthropographie, il y a en sciences humaines ce qu'on appelle l'ethnologie. L'ethnologie, c'est l'anthropologie, dans des formes. Il y a des pays qui disent ethnologie, et des pays qui disent anthropologie. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est ce qui vient après le mot anthropo ou ethno. Donc, c'est la logique. La logique, c'est la science. C'est l'étude de. C'est l'ensemble des matériaux qu'on a, de l'ensemble des connaissances qu'on a pour comprendre quoi l'anthropo. L'anthropo, c'est quoi Anthropo, ce qui vient de l'homme. Ethno, ce qui vient du groupe d'hommes. Alors, ethnologie, vous l'imaginez bien, vient dans des pays anglophones ou bien comme l'Allemagne, par exemple. Parce que l'Allemagne est l'un des pionniers dans la recherche ethnologique. L'Allemagne, donc, à un niveau, a commencé à vouloir justifier, avec d'autres pays européens, le fait d'aller dans d'autres pays africains, piller leurs ressources et les prendre comme des esclaves. Il fallait donc créer un département qui devait permettre d'apprendre cela. À l'époque, ça se faisait à l'université de Hambourg, qui est située à Grindelallee, euh, dans la ville d'Hambourg, une ville portuaire. Les personnes qu'on doit à la Mangabelle y allaient pour apprendre. Il y avait donc des personnes qui avaient été formées pour phagocyter, pour, pour imbéciliser les populations noires. Quand ils allaient dans tous les pays, ils avaient une formation universitaire qui leur était donnée. Ils ne venaient pas improviser. Ça existe encore. Des personnes comme Wisman, qui allait au Cameroun, avaient appris comment est-ce qu'il faut faire pour coloniser le noir. Pour ceux qui s'intéressent qui à l'histoire de la Grande-Bretagne, vous comprendrez que, à l'époque, quand la Grande-Bretagne, la Belgique, faisait la concurrence pour avoir le plus de terres, avec ce que appelé, ce que je vous ai donné d'éléments, ça s'appelle le principe de l'Interland, euh, qui a été voté en, en 1884 et 1885 à Berlin, à ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, le roi belge avait dit, vous qui allez coloniser, ne leur parlez pas de Dieu parce que vous ne connaissez pas Dieu mieux qu'eux. N'allez pas leur dire, n'allez pas leur parler de, n'allez pas leur parler des traditions parce qu'ils connaissent mieux les traditions que vous. N'allez pas leur parler de l'organisation de la société parce que c'est un peuple qui est mieux organisé que vous sur le plan sociétal. Je vais vous dire une révélation. La plupart des grandes maisons que vous voyez en Europe... La plupart des grandes conflits que vous voyez en Europe, la franc-maçonnerie, les Illuminati, la rose-croix et tout ce que vous voyez là, toutes les maisons que vous voyez en Europe aujourd'hui, nées après la grande guerre mondiale, ce sont des plans qui ont été volés en Afrique. Les plus grands ingénieurs et architectes du monde étaient les noirs. Les Noirs quittaient l'Égypte et ce qu'ils appelaient la Grande Éthiopie. Parce que dans la tête des occidentaux avant, ils n'avaient pas découvert l'arrière-monde, l'arrière-pays après l'Égypte la, Noire. Et parce qu'en Égypte, c'était un brassage culturel entre ce qu'on appelle l'ancienne Mésopotamie, où il y avait des personnes qui venaient ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen, le Proche-Orient. Les Israéliens, les, les, Ira, les, les Iraniens, les, les Irakiens, ils réussissaient à traverser parce que leur chale, leur, les, chan, les échanges se faisaient sur les dos de dromadaires et de chameaux. Et c'est comme ça qu'ils traversaient donc les dunes, les déserts, pour aller échanger dans d'autres pays. Et en Égypte, ça se passait donc comme ça en Égypte antique, mais l'Égypte était dominée par des Noirs. Et il y avait un État qui était concurrent à l'Égypte, qui était essentiellement constitué de personnes Noires. J'en parlerai de ça une autre fois. Et les Blancs qui arrivaient en Égypte qui venaient apprendre tête c'était un grand enseignant. Il est considéré aujourd'hui comme un prophète. Il a enseigné. Ses sciences ont été apprises par des gens comme Socrate, Pythagore, Thalès, Euclide. Je pourrais citer tous les noms qui font la fierté de l'Occident aujourd'hui, tel qu'il qu raconte, tel qu'il tergivers ce soir partout. La science a été fondée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, par des pays africains. Et parce qu'il ne voulait pas que cela soit perpétué en Afrique pour que la concurrence. Parce qu'un enfant qui naît à côté de la mamite. Un enfant qui entre les entre les pieds et les jambes de sa mère à côté de la mamite, Va toujours mieux manger qu'un enfant qui est à la porte C'est comme ça Donc il fallait couper le cordon Pour que les noirs ne puissent pas avoir la substance La base angulaire La pierre angulaire de l'initiation Dans le domaine de la recherche scientifique Et dans l'innovation de la science Ils ont donc brûlé tout Ils ont assassiné des grands maîtres Des personnes qui avaient des connaissances grandes Parce que si on ne tuait pas des gens des grands penseurs, les gens comme Socrate n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Socrate, même dans ses mémoires, parce qu'il n'écrivait pas, il n'a pas eu le courage d'écrire. Il n'a pas eu le courage d'écrire parce qu'il savait que ça ne lui appartenait pas ce qu'il disait. C'est ce qu'il a appris quand il était en Égypte noire, en Afrique noire. Donc, les gens qui sont venus après les Aristote, les Thalès, les Pythagore, les Protagoras, ils n'ont que pris de Socrate la substance de ce qu'il avait appris quand il était en Afrique. Et quand ils ont détruit ça, ça a dispersé la grande Égypte. C'est comme ça qu'on a donc des peuples en Afrique qui viennent de là. Mais au lieu de comprendre la science apportée par ces pays, au lieu de comprendre, parce qu'un enfant qui vient de l'ancienne Égypte, ce n'est pas quelqu'un qui peut rester sur place et attendre qu'on travaille pour lui. C'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est un chercheur, c'est un investisseur, c'est un capitalisateur, c'est un capitaliseur, c'est un catalyseur. Il ne peut donc pas rester là ne rien faire. Il faut que vous compreniez que dans l'histoire anthropographique, ça veut dire, pas l'ethnologie, pas l'anthropologie, l'anthropographie, c'est la partie de l'ethnologie qui s'occupe des déplacements des populations dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui veulent plus en savoir, il y a un monsieur qu'on appelle John Low, qui a fait un ouvrage là-dessus, un américain. Il y a un indien qu'on appelle.. Euh, Oh, son nom me reviendra. Son nom me reviendra. Je vous donnerai, et vous le donnerai, qui, qui ont travaillé sur ces questions. Et vous voyez que dans l'histoire du monde, les peuples qui ont le plus de connaissances, qui sont les plus adaptés à l'évolution du monde, sont les peuples qui n'étaient pas statiques. Un peuple qui est statique est condamné à mourir. Un peuple qui ne bouge pas est condamné à mourir. Un peuple qui ne se projette pas est condamné à mourir. Le monde tel que nous le connaissons depuis des décennies n'appartient qu'à ceux-là qui sont en mouvement. L'être humain n'est pas un chien. L'être humain n'est pas un chat. L'être humain est appelé à acquérir des connaissances. L'être humain est appelé à se projeter dans le monde. Et c'est ce que la culture américaine a fait. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Parce que le peuple Bamelke a acquis tellement de connaissances dans son déplacement, au cours de son déplacement, qu'une fois arrivé au Cameroun, il n'est pas resté statique. Il n'est pas resté à l'ouest du Cameroun. C'est ce que beaucoup voulaient, qu'il reste dans la forêt, là où personne ne partait. On voulait qu'il reste là-bas et qu'il ne fasse rien, comme d'autres faisaient. Je n'ai rien contre les autres cultures Bamelke, contre les autres cultures du Cameroun. Mais quand vous voyez au Cameroun, nous parlons près de 256 langues dans, un, dans, dans ce pays-là. Ces 256 langues Demandez à ces gens Comment on dit l'eau en leur langue Demandez à ces gens Comment on dit voiture en leur langue Vous comprendrez l'impact Que le blanc a eu sur leur tradition Demandez à ces mêmes personnes Comment est-ce qu'on honore les morts chez eux Ils ne le savent plus Demandez à ces gens Comment est-ce qu'on on nomme la femme dans leur village Ils ne le connaissent plus Demandez à ces gens où sont les connaissances de leur village Ils ne le savent plus. Je vois au Cameroun des personnes gifler des chefs. Je vois des rois renversés par des personnes. Je vois comment on insulte des rois. Quelqu'un qui ne respecte pas son roi, peut-il respecter son président C'est une question qui semble être anodine, mais c'est une question de fond. Quelqu'un qui ne respecte pas son roi, ne peut pas respecter un président. Avant d'arriver sur la lune, il faut pouvoir quitter de la terre. Avant de pouvoir arriver dans les astres, il faut pouvoir enlever les pieds de la terre. Il faut pouvoir sauter. Comment un individu qui n'est pas capable de s'adapter à son patrimoine culturel va s'adapter à un ensemble de patrimoine culturel Si vous ne parlez pas, comment comprendrez-vous plusieurs langues en même temps? Ce n'est pas possible. Chers amis, le peuple bamilké, c'est un peuple qui a énormément travaillé. Et c'est un peuple qui, parce qu'il est dynamique, fait peur. Et c'est son dynamisme qui fait qu'il lui, dans le Cameroun aujourd'hui, il est toujours prêt à se lever pour contester contre n'importe quelle forme d'injustice, parce qu'il est authentique, parce qu'il sait qui il est. Mais un peuple qui est dominé, un peuple qui, est, qui a accepté de disparaître, un peuple qui a accepté que sa tradition disparaisse, ne peut pas être authentique ne va se représenter qu'à travers ce, qui, ce que les autres aiment de lui. Et c'est ça qui fait la différence. Je vais donc relire un autre passage pour vous. Je vais lire un autre passage pour vous. Voilà. Au cours, au commencement, était la terre et la terre était Dieu. Ce n'est pas la Bible, hein, c'est toujours le même ouvrage. <rire> Au commencement était la terre et la terre était Dieu. Dans la plupart des dialectes de l'Ouest Cameroun, le même mot, si, désigne Dieu. Et la surface terrestre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? À l'Ouest Cameroun, A l'Ouest Cameroun, quand vous dites si, ça veut dire Dieu, mais ça veut aussi dire la terre. Dieu serait-il la terre ou Dieu serait-elle la terre Puisque Dieu n'a pas de sexe, je ne sais pas quel pronom utiliser. Vous voyez que de façon, de façon immanente à la langue bamileke, on introduit directement ce en quoi on croit. La terre est illimitée en termes de ressources. Tout comme Dieu est illimité. Et c'est pour ça que dans la langue vous voyez que tout cela est intégré. C'est fondamental de comprendre ce genre de choses. Ce n'est pas une langue qui est née comme ça là. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'éteindre. Tous ceux qui se mettent aujourd'hui à tirer contre les bameleke sont des personnes qui n'ont rien compris à leur propre existence. Donc, Dieu résidait dans la terre... Et en constituait l'élément mal, mal comme homme, quoi, mal comme masculin. Et le principe actif, Dieu le Père trouva que la surface de la terre manquait d'animation et décida de la pleurer, de la peupler, voilà, de la peupler de créatures inférieures à lui. Comme potier, l'être suprême modella le premier homme avec la terre. Il se servit de la couleur de la même terre et d'une pièce de finition pour diversifier, euh, pour diversifier à l'infini la plastique euh, de ces modèles. Ça veut dire les femmes, l'homme et tout, tout, tout. Vous voyez Donc la plastique, c'est le modèle, le mode de création, la première création conçue. C'est encore un peu comme le prototype, hein, le prototype initial. Euh, voilà. Donc. Euh, il eut de grands, des petits, des clairs, des bruns, des noirs, des blancs, etc. À la fin de l'ouvrage, Dieu postula l'homme. Il propulsa l'homme de l'atelier souverain vers la surface de la terre, K, le haut. Donc K, c'est le voilà. haut. Euh, et chargea la terre de le porter et de le nourrir. En contrepartie du rôle maternel de la déesse terre. Dieu fit à l'homme quatre prescriptions majeures. Ça c'est, on est là dans les principes babiliqués. Hein. Ça c'est ce qui est enseigné, tout, tout initié de, à l'ouest Cameroun, c'est ce qui est écrit ici. Pour ceux qui ne savent pas au, Cam, euh, au Cameroun, moi je viens par exemple d'une partie de l'ouest qui est dans le Uncam. Et là-bas ça a 13 ans qu'on initie. Et on vous apprend ces principes. On vous apprend même jusqu'aux vertus de la plante. On vous dit quelle est l'importance d'une plante. Il y a des plantes que vous ne pouvez pas toucher quand vous n'êtes pas majeur. Il y a des plantes qui servent à des rites spécifiques et particuliers. On vous apprend tout ça. C'est toute, toute une école. Je vois des personnes se lever aujourd'hui et cracher sur cette tradition sans savoir exactement ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit, je vais un peu donner quelques éléments de cet ouvrage pour que vous compreniez premier élément, premier élément majeur, première préinscription, l'institution d'une période sabbatique pendant laquelle les travaux agricoles seront suspendus pour permettre à la terre de se reposer et de se régénérer. Dans la cosmogonie bameleke, il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, il y a un jeudi, il y a un samedi, il y a un dimanche. Si vous voyez par exemple la France. En langage, la France ne peut pas le français ne peut pas regorger de cette de cette subtilité là parce que c'est une langue qui n'est pas originaire de la France. C'est une langue qui a été adoptée en France comme consensus. Bon. Prenons le cas de l'Allemagne. En allemand, on dit lundi Montag, le jour de la lune. Mardi c'est Dienstag, le jour du travail. Le mercredi c'est myth Voir, donc ça peut être le jour du déplacement, le jour de la location, le jour en tout cas vous êtes en mouvement. Le jeudi c'est Donastag, Dona c'est le tonnerre, le jour de la foudre. Le vendredi c'est Freitag, Frei comme en anglais Free qui veut dire libre, le jour libre. Le samedi c'est zamstag. le dimanche c'est zonntag. C'est comme en anglais, « sun »,« soleil ». Vous voyez que chaque groupe qui a une langue qui a été initiée par elle-même intègre absolument dans ses principes de base les éléments de respect de la nature. Sa culture se lie dans sa langue. « Dis-moi comment tu parles, je saurai d'où tu viens. » C'est ça qui se passe dans la cosmogonie. Il y a donc les jours en bas en, à l'ouest qui ne sont pas dédiés au travail vous êtes sanctionné si on vous voit avec une roue ce jour-là et c'est surveillé par les notables ça existe on est à l'ouest cameroun ce n'est pas sur jupiter hein, comme quelqu'un dit souvent c'est sur terre si c'est au cameroun dans votre pays c'est pour ça que quand vous parlez la langue de l'ouest que vous soyez bouddha chang euh, n'importe quoi, même anglophone même de Bafoud, même de même de, de, Ndop, de Bamenda quand vous commencez, quand vous parlez vos langues à vous parce que ces principes sont intégrés dans votre langue vous réfléchissez différemment quand vous concevez une entreprise vous intégrer ipso facto dans votre entreprise, les éléments culturels que vous avez, et vous ne pouvez donc plus réfléchir comme monsieur ou madame n'importe qui les mots que votre langue vous donne améliorent votre spectre un monsieur qui parle une seule langue ne peut jamais comprendre le monde comme un monsieur qui parle deux langues. Parce que ça donne deux perspectives de compréhension. Ça donne des paradis, ça ouvre l'esprit à des sphères de compréhension qui dépassent l'entendement de quelqu'un qui ne parle qu'une langue. Je vais aller même encore plus loin. Un monsieur ou une dame qui ne parle pas bien sa langue vernaculaire, ce que vous appelez patois, là, ne peut jamais bien parler français. Waouh, votre aptitude à parler une nouvelle langue dépend de votre capacité à vous exprimer en votre propre langue maternelle. Ah, les Camerounais, j'adore ça. J'adore quand les Camerounais sont... J'attends vos... Il faut... Ce que je vous dis, ce sont des faits vérifiés. Et vous pouvez les expérimenter vous-même au quotidien. Donc on était au premier point. Le deuxième point c'est, le deuxième principe majeur c'est l'interdiction de souiller la terre sacrée. Lieu de repos éternel des âmes bienveillantes par le corps des suicidés et ceux et ce, des personnes dont la mort n'a pas respecté le code d'honneur en vigueur. Ça c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu compliqué. Pour ça, il faut être un peu initié pour comprendre. À l'Ouest Cameroun, je vous ai parlé au début de la vidéo de ce que c'est que la terre sacrée. La terre sacrée, ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé au début le si la maison des dieux. Et chaque famille à l'Ouest Cameroun, si à l'Ouest Cameroun. Bonsoir à toi, docteur. Bonsoir, content de te voir dans le direct. Si à l'ouest du Cameroun, vous avez 1000 maisons, c'est-à-dire 1000 habitants, à l'époque où cet ouvrage a été, a été commis, il y avait pratiquement 3 millions de Camerounais, Bamileki, vivant dans l'ouest du Cameroun. Si là-bas, on parle de 3 millions, sachez que dans les 3 millions de, de familles, là, ou bien. Dans toutes les familles qui y résident, parce que les 3 millions peuvent être répartis de façon, bien entendu, aléatoire, en fonction de la qualité ou bien de la quantité de personnes. Dans toutes ces familles-là, vous êtes sûr d'une chose, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une constante. C'est une, une donnée qui ne change pas. C'est que dans toutes ces familles, il y aura une, un lieu sacré. Chaque famille a un lieu sacré. Et ce qui est encore plus intéressant à l'Ouest Cameroun, mes frères, c'est que si moi, je suis le descendant direct de mes prédécesseurs, je suis donc à ce titre-là l'héritier. Je ne crée pas moi-même un lieu sacré, je n'ai pas ce pouvoir. C'est pour ça que dans le livre, on vous dit que le lieu sacré, c'est le lieu où les âmes, se repose pour l'éternité. Moi, je ne vais pas aller créer un nouveau lieu sacré. Je vais sur le lieu sacré de la famille. Mes enfants iront dans le lieu sacré de la famille. Ah, quelqu'un me dit, le lieu sacré s'appelle le Tchou-si. Tchou-si, c'est la tête. Et si, c'est toujours Dieu. La tête des dieux. C'est où on met la tête de ceux qui sont morts. Ça, vous voyez ça la, Je vous ai dit que... Les, la, la sonance La tonalité peut changer Mais dans le fond c'est la même chose Donc Et tu aussi peux aussi vouloir dire tomber Où les gens sont tombés Les personnes importantes sont tombées Elles y restent pour l'éternité il faut préserver Il faut adoucir l'espace pour qu'ils puissent être euh, Comment dire Avoir la paix hein, dans l'au-delà Comme on peut le dire Donc vous voyez donc à ce niveau là chaque famille a son patrimoine et a surtout une terre sacrée. C'est pour ça que ce que tes aïeux ont respecté, tu les respectes à ton tour. Ce que tu as respecté, tes enfants les respectent à leur tour. Ce que tes enfants ont respecté, leurs enfants le respecteront à leur tour. Et c'est ça, salut à toi quoi les bienvenus. Et c'est cela qui constitue l'une des bases de transmission de la connaissance typique à l'Africain. Ça a un nom, ça s'appelle l'oralitude. Le système de transmission de la connaissance par véhicule vocal. Je ne dis pas que l'Afrique est le seul espace où on vive ce genre de phénomène. Non, Oh combien je m'en départis de cela. Mais c'est une valeur symbolique. Puisque quand on veut se moquer des Noirs dans les siècles derniers, on dit qu'ils n'ont pas d'écriture oubliant qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'hiéroglyphe, ignorant qu'il y a d'autres écritures qui existaient en Égypte, dans l'empire du Mali, dans l'empire du Songhaï. Donc on se moque des noirs en disant qu'ils n'ont pas d'écriture. Et ça revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je parlais, de avant 1884, quand des intellectuels qui avaient été formés à l'université d'Ambou, se déplaçaient du port d'Ambou pour passer par le Sénégal est plus tard pour tomber au Cameroun, passant par la partie nord-ouest-sud-ouest, il y a un espace là-bas à, à Boya, qui s'appelle, je ne sais pas si c'est à Boya ou à Limbe je peux me tromper, qui s'appelle le Bimbia. Le Bimbia, c'est une forêt, un petit espace aménagé, qui était la stèle où on, recru, où on récupérait les esclaves pour les mener dans ce qui, ce qui, était, ce qui constituait ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et c'est donc fondamental de comprendre ça. Il y avait donc à l'époque des justificatifs que ces ethnologues, ceux qui utilisent la théorie des trois M, les missionnaires, les marchands et les. Les missionnaires, les marchands, les. les missionnaires, militaires, marchands, voilà. Ces trois éléments-là devaient justifier parce qu'ils avaient l'argent du contribuable de leur pays. Et il fallait que la population aussi, et les médias et la presse, leur soient favorables. Justifier les mots. Hein, les mots, le mal qu'ils faisaient aux Africains par une action salvatrice. Ils partaient sauver les noix de la barbarie. Ils partaient empêcher les noix de se manger entre eux parce que les noix étaient des cannibales, d'après ce qu'ils disaient. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de trouver des justificatifs comme cela. Mais nous, donc, en Afrique, les peuples, il y a des peuples très puissants en Afrique en termes de, en termes de patrimoine culturel. Aujourd'hui, je parle des Bamileke. Et la prochaine vidéo que je ferai sera sur le peuple Bassa. Le peuple Bassa est un peuple extrêmement puissant. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez que dans l'histoire développementale du Cameroun, ces peuples sont toujours aux premières heures du développement du Cameroun. Quand il s'agit du développement du pays, quand il s'agit de mettre la Camerounité en question, vous allez trouver sur votre chemin ces deux peuples-là d'abord. Je ne dis pas que les autres sont latents. Je ne dis pas que les autres sont dans une. voilà. Mais je dis que. Il est ici question de représentativité. Vous verrez que ces deux peuples sont toujours aux premières heures. Pour ceux qui sont du côté, qui sont, par exemple, Bassa, il y a sur les Bassa quelque chose qu'on appelle le. Le le nom, ça va venir. je vais visiter ça. Ça me reviendra. C'est une grande grotte, une grotte qui a extrêmement de l'âge. Et dans ces grottes, il y a tellement d'histoire. Je me rappelle encore quand j'étais au Cameroun, je, je, je, je, je, je parlais de ça avec euh, le Mbombok Basson qui me donnait son avis là-dessus. On a vu quelques vieux aussi du village qui nous donnaient aussi leur avis là par rapport à cela. Ça a une histoire magnifique, magnifique. Si, me... si je pouvais me rappeler de ce nom, oh là là. L'ongor lituba. L'ongor lituba. L'ongor lituba. C'est ça. C'est ça. Ce sont des histoires tellement passionnantes. Donc, je ferai une vidéo pour parler de nos frères Bassa. Et vous verrez que comme le peuple américain, le peuple Bassa a beaucoup à donner sur le plan culturel au Cameroun. Et on est malheureusement arrivé à un moment donné où il faut se poser les questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement politique au Cameroun, il est de l'intérêt de l'État et de ceux qui soutiennent le gouvernement actuel de plutôt surfer sur la vague du tribalisme que de faire la politique, la réelle politique, de real politique, comme les Américains le disent. Pourquoi C'est justifiable. Parce que quand vous comprenez la base historique de ces peuples-là, quand vous comprenez l'histoire du Cameroun, de la rébellion armée du Cameroun, comme je disais tout à l'heure, jusqu'en 71, c'est-à-dire 55-71, vous verrez que ces peuples ont donné énormément de fil à retordre, que ce soit aux euh, impérialistes, aux colons, ou même à ceux-là qui avaient juré allégeance, fidélité, même par le sang, à ces colons-là. Et... Je vais rappeler ici quelque chose que beaucoup d'entre vous savent forcément déjà. Dans les années 1950, disons 59 parce que le, le, la première indépendance est venue dans la fin, en fin de en fin 1950 avec le Ghana. Avec le Ghana, vous savez que euh, Kwame Nkrumah avait donné, euh, avait permis au Ghana d'obtenir son indépendance, la Gold Coast qui est devenue plus tard Ghana, et c'est très important de le comprendre. Et plus tard, 60, 61, jusqu'en 69, les pays africains ont continué d'avoir leur indépendance. Je dis le Ghana parce que je ne veux pas citer le Libéa qui a eu plus tôt, parce que ce n'était pas une forme d'indépendance. Ils ont arraché leur liberté qui n'était donc pas une forme d'acquisition de l'indépendance par l'autorité qui, le, qui les colonisait. Quoi. Tous les pays, sans exception, africains, qui ont reçu une indépendance, n'ont reçu l'indépendance là que entre les mains qu'entre les mains de ceux-là qui voulaient le moins l'indépendance. Je vais le dire en français plus simple. Tous les pays de l'Afrique qui ont reçu l'indépendance, qui sont devenus libres de faire leur politique sont libres entre guillemets parce qu'ils ne sont pas libres en réalité sont libres parce que ceux-là qui voulaient le plus la liberté ont été tués. Tués, trahis, fusillés, pendus, au et coup, comme on dit, euh, désavoués, les trahisons. Donc ceux qui voulaient le plus la liberté de l'Afrique, ceux qui combattaient contre les assaillants, les colons, cette barbarie impériale que nous avons connue dans les années 50 jusqu'en 60, ont été tous tués, lapidés, trahis. Rappelez-vous au Cameroun, en 1955, on traitait Oum d'être un terroriste. En 1958, quand il est mort, on le traitait, on disait que c'était la mort d'un terroriste, d'un homme qui déstabilisait l'État. Et les mêmes propos sont utilisés aujourd'hui contre ces personnes qui veulent changer le Cameroun. Vous vous rendez compte qu'il s'agit donc de ce théorème philosophique qui est basé, parce que la philosophie a plusieurs parties, et une partie qui est basée sur ce qu'on appelle le stoïcisme. Et là-bas, ce n'est pas qu'un stoïcisme, c'est pas le stoïcisme littéraire, où il faut accepter les souffrances qu'on a comme qu on, qu on les a sans boncher. Non, c'est le stoïcisme philosophique qui demande à comprendre les incapacités, que nous donne notre connaissance, notre humanité, et de savoir la limite entre notre possibilité et celle d'une instance supérieure qui serait Dieu ou la nature. Donc, à ce niveau, il est quelque chose de clair, c'est que chaque génération, chaque décennie, chaque descendance a, comme un philosophe le disait bien, un choix à faire entre trahir son destin, ou accepter son destin et vous verrez que dans l'histoire générale et globale de l'afrique dans l'histoire générale de l'afrique les mêmes choses se sont passées à des années différentes en des années différentes je commencerai par nandi Azikwe du nigeria je parlerai de Thomas Sankara, avant lui il y a eu des Thomas Sankara, il y a, des des, Ankara, il y a des, des des Patrice Lumumba, il y a eu tout, tout, vous voyez à chaque génération, il y a eu des leaders qui sont venus pour mener le même combat qui avait été mené des décennies avant eux. Et ces personnes sont mortes de la même façon que ceux qui étaient là avant eux sont mortes. Ça veut dire que chaque génération africaine arrive à une maturité de l'esprit, ou à une maturisation de la pensée, et se pose des questions fondamentales. Qui suis-je Pourquoi suis-je dans ces conditions Que m'est-il donné d'espérer Et une fois qu'il se pose ces questions, il comprend forcément qu'il est devant ce qu'on appelle un « hold-up » international. Parce que les grandes puissances mondiales nous expliquent que l'ONU, qui est née des cendres de ce qu'on appelle la SDN à l'époque, la Société des Nations, qui a échoué violemment et de façon lamentable, a pour but de pérenniser l'hégémonie d'une caste d'êtres humains sur les autres. Vous comprenez par là que la première institution la plus dictatoriale du monde, ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas nos, nos, nos dictatures en Afrique, c'est l'ONU. Puisqu'à la tête de l'ONU, tous ceux qui sont des anciennes puissances coloniales, impérialistes, euh, qui sont des puissances qui ont barbarisé le monde de la diplomatie, en esclavagisant, en colonisant, en impérialisant, en coctant, en faisant même basse sur les devenir des générations et des générations, sont ceux-là qui ont, qui ont le veto. Le veto aujourd'hui est la protection de cette puissance violente, violatrice des conventions internationales depuis 1947. Et leur protection sur le droit de veto. Vous voyez donc que tous ceux-là qui ont détruit le monde, qui ont contribué à détruire l'humanité, à remettre en question l'existence humaine d'une catégorie de personnes, sont ceux-là qui sont protégés aujourd'hui par le veto. Et avec ce veto, ils peuvent donc continuer de faire au nom de la démocratie ce qu'ils faisaient à l'époque quand il n'y avait pas l'appellation de démocratie et quand les institutions ne les protégeaient pas encore comme aujourd'hui. Ils utilisaient la violence à l'époque pour imposer leur volonté et aujourd'hui, ils imposent une forme de légitimité qui n'est pas légitime. L'ONU a dit, la communauté internationale, c'est ça la légitimité. Et nous les Noirs, nous sommes pris aux piège C'est pour ça que les, les, les descendants de l'ancien euh, empire africain, qui ont gardé les mécanismes, parce que l'ensemble des connaissances qu'ils ont eues dans l'ancienne Égypte, leur permettait de ne plus tomber dans les mêmes soubassements que leurs ancêtres étaient tombés. C'est pour ça que quand ils sont confrontés à l'homme blanc, quand ils sont confrontés à la colonisation ou bien à une forme de, de, cap, de caporalisation de leurs acquis, ils deviennent directement violents. C'est pour ça que ces peuples ne peuvent donc pas être acceptés aujourd'hui en Afrique. Parce que ceux qui ont pris la gouvernance, ceux qui ont décidé de, ceux qui ont pris la gestion des pays africains, au lendemain des indépendances, étaient ceux-là qui voulaient le moins l'indépendance. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils ne se battent donc pas pour l'indépendance de l'Afrique. Je prends le cas du Cameroun. Monsieur Biya est aux affaires depuis près de 45 ans. Ça veut dire son séjour au sein de l'appareil gouvernemental jusqu'à ce qu'il devienne président. Aujourd'hui, on est pratiquement à au moins 45 ans. C'est un monsieur donc, qui connaît l'administration depuis avant le legs de la présidence du Cameroun comme institution souveraine à M. Amadou Haïdjo il sait exactement pourquoi Amadou Haïdjo a été choisi comme président et pour avoir remplacé M. Amadou Haïdjo il est exactement dans la même dynamique politique que M. Amadou Haïdjo qu'il était celui-là qui a combattu, aidé à tuer ceux-là qui sont battus pour la vraie libération du Cameroun dans cette dynamique, est-ce que quelqu'un qui a aidé à tuer les libérateurs du Cameroun peut aujourd'hui avoir un sous de changement et vouloir que le peuple camerounais se libère. Il ne peut pas, puisque le temps qu'il a mis au pouvoir n'a fait que l'aider à fortifier sa position et à sécuriser ses acquis, de sorte que jamais quelqu'un qui veut vraiment nuire aux intérêts de la France, qui font de lui quelqu'un de riche et de lui le président, soit imparté. La lutte que nous faisons au Cameroun aujourd'hui pour le renouvellement des institutions, le renouvellement dans les institutions, ce n'est pas une lutte qui est une lutte de 2018, c'est une lutte générationnelle. C'est une lutte de génération. Nous avons affaire à une génération qui est toute qui est née dans les années 50 et 60, qui est en train d'aller tout droit vers sa fin. Comment renouveler les structures on a donc au Cameroun des structures comme les NAM qui ont été mises sur pied et pas d'autres cellules, pas d'autres mécanismes de cortage qui permettent à une jeune génération d'entrer et de renouveler le système au compte de qui Au compte de ce système mis sur pied par ceux qui ne voulaient pas que l'Afrique et que le Cameroun en particulier soient libres. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nos frères du Cameroun, c'est que nos frères de la diaspora comprennent que l'argument tribaliste c'est le seul argument que ceux-là ont. Ce n'est même pas un argument. C'est un sentier, c'est une piste de lutte qu'ils utilisent. Parce qu'en réalité, derrière la lutte tribale, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas aujourd'hui matière à détester une tradition ou une tribu au Cameroun. Puisque nous tous nous sommes basés, nous sommes des Camerounais. C'est la Camerounité qui devrait nous intéresser. Qu'est-ce qui fait de nous des Camerounais est-ce le fait d'être Bamileke Je ne crois pas. Est-ce le fait d'être Sawa Je ne crois pas. Est-ce le fait d'être Bayangi Je ne crois pas. C'est le fait, en tant que Camerounais, d'exprimer de, sa Camerounité. Comment on exprime sa Camerounité au Cameroun En jouissant déjà des biens primaires que l'État octroie à toutes ses populations. Quand dit-on qu'un État est pauvre Un État est pauvre quand il n'est pas capable de subvenir aux besoins basiques de sa population Manger, boire, dormir, avoir de l'électricité, avoir des routes. C'est ça le Cameroun, c'est ça la pauvreté. Dans un contexte international, politiquement parlant, on dirait que le Cameroun est un « failed state », un État échoué. Parce que là, il n'y a plus d'administration. Quand on voit les rapports qu'il y a entre la partie francophone et la partie anglophone, seulement l'état de guerre qu'il y a aujourd'hui empêcherait qu'on dise qu'il s'agit du Cameroun, puisque le Cameroun n'existe que sur la base contractuelle de l'union de ces deux parties. Alors, si on parle de Cameroun sans la partie anglophone, il n'y a plus de Cameroun. Il n'y a plus de Cameroun. Donc, vous voyez qu'on évolue progressivement vers un non-État. État Etat ici avec E majuscule. Donc, on est totalement perdu dans ce que nous faisons. Et ce qui sauve encore ce gouvernement, c'est qu'il arrive à se replier derrière l'argument tribal, de sorte que nous autres, avant de vous faire passer le vrai message, qu'on soit confronté à des personnes qui vont nous dire, non, vous êtes des crasseux, D'autres qui nous diront que vous êtes des migrants, vous êtes des marchands. vous êtes des... Et tous ces problèmes tribaux-là permettent à l'État de souffler. Et l'État est en train de se régénérer. C'est pour ça qu'il a besoin de temps pour se régénérer. Et tant qu'il n'est pas régénéré, il ne peut pas mener un combat. Et c'est absolument à ce moment que nous devons démontrer à l'État que le pouvoir souverain dans un État n'est pas au gouvernement. C'est au peuple. Et le peuple, lui, n'est pas Bamiliki. Le peuple, lui, n'est pas Sawa. Le peuple, lui, n'est pas Batoufam, le peuple, lui, n'est pas... Il n'est pas de Poula, il n'est pas de Pouma, il n'est pas de... Il n'est pas de Léconcam, il n'est de nulle part, il est l'ensemble de tout cela. C'est une conjugaison de plusieurs endroits qui font que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Et on ne peut donc pas accepter avoir des conflits sur les réseaux sociaux avec des personnes qui viennent nous dire des, qui vient nous dire avec des expressions totalement, je dirais, rocambolesques, que le Cameroun se résume à une appartenance à une tribu. C'est ça, le contenu de ce que je voulais changer avec vous ce soir. Pour ceux qui s'intéressent à cet ouvrage, je m'en suis inspiré parce que je crois que c'est important pour les Camerounais d'apprendre à le lire. Voilà, c'est un ouvrage de pratiquement 320 pages, très intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, inbox, je vous donnerai les... Des informations par rapport à cela donc voilà on parlera la prochaine fois d'une autre culture d'une autre tradition au cameroun j'espère que ça permettra de mieux comprendre nos groupes si parmi vous il y en a qui veulent m'aider dans ce sens là euh, permettre qu'on comprenne bien les traditions la culture dont ils sont originaires qu'ils me contactent comme ça j'organiserai donc une discussion et ils viendront donc échanger avec nous et nous aideront à comprendre exactement de quoi il est question quand on parle de la tribu ou bien du groupe Bassa au Cameroun. Ça nous aidera beaucoup. Il faut qu'on sache ce que c'est que le Cameroun dans sa diversité et dans son ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée, chers amis. Merci de m'avoir suivi. Le plaisir est toujours renouvelé de savoir que vous êtes aussi nombreux à chaque fois. Nous avons réussi à dépasser pratiquement les 25 000, bientôt ça sera 26 000. Ça fait beaucoup de personnes, ça fait beaucoup de travail, ça fait euh, beaucoup de pression aussi parce que vous êtes très exigeants. Hein. Vous êtes très exigeant. Quand quelqu'un fait un, un direct, un live Facebook, vous posez des questions, vous avez des contributions, vous avez à dire, vous avez, vous avez, c'est très compliqué. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et ça me pousse aussi toujours à aller chercher, chercher des textes, chercher des informations pour pouvoir satisfaire, voilà, vos attentes. J'espère que la communication de ce jour vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, je m'en réjouis énormément et j'espère qu'on se reverra bientôt. On est à la fin de l'émission, vous savez qu'avant de partir, je fais toujours ça que je donne la possibilité à chacun et à chacune de vous de pouvoir soit appeler via le canal WhatsApp pour donner sa contribution par rapport à ce qui a été dit, soit euh, voilà faire un commentaire qui donnera soit à comprendre ce que vous voulez hein, faire comprendre. Voilà. Donc s'il n'y a pas de message pour la fin, je ne peux que vous dire bonne soirée, merci de m'avoir suivi et surtout voilà gardez la forme.